Ce désert, ce chemin sinueux Emmène-moi là où tu veux Vieux des mers et des vents impétueux Emmène-moi là où oh emmène moi Seigneur Emmène-moi là où tu veux Emmène-moi là où tu veux Jésus, Jésus, je ferai tout pour atteindre le but Emmène-moi là où tu es, Là où ton esprit m'emmène C'est sûr je n'aurai rien à craindre Parce que tu es là Yeshua, tu es là S'achève jusqu'au lever du soleil Papa tu es là Je sais que tu es là Car même dans le feu Tu veilles sur moi Tu es le chemin Qui te met pas dans ce désert J'entendrai ta voix Seigneur Le Maître sera son serviteur, lui éternel Tu sais comment parler à mon cœur Dans ce désert, ce chemin sinueux Emmène-moi là où tu veux Au milieu des mers et des vents habituels. Atteindre le Emmène-moi là où tu Quand es. tu m'as donné tout ce qui contribue à la vie et à la, à la piété. Voilà pourquoi, même dans les périodes de sécheresse, je serai consolé. sens de mon état, devant toi j'étais perdu, mais tu m'as relevé, car dans ce désert, tu me rassures et me portes sur tes ailes, tu te réveilles pour que je persévère, et j'ai l'espoir qu'un beau jour je te verrai, tel que tu es, car dans ce désert, tu me rassures et me portes sur tes ailes, tu te réveilles pour que je je persévère vrai, et j'ai l'espoir qu'un beau jour je te verrai tel que tu es dans ce désert. Dans ce désert. Dans ce lieu où tu mets pour vous je reconnais ta, ta grande beauté. Dans ce désert. Dans ce lieu où tu mets pour vous je reconnais ta grande beauté. Dans ce désert. Dans ce désert. Seigneur, même si je ne vois rien, je te glorifierai, Adonai. Là où tu manifestes, étendu de ta beauté, ô oh mon roi. Même dans la souffrance, je te chanterai, et l'oui. moi dans ce désert. gloire dans ce désert